Les gens qui sortent pour dîner s'attendent à une expérience, profiter de la compagnie, la bonne nourriture, une atmosphère agréable. Outre le choix de la nourriture, la décoration d'un restaurant est également extrêmement importante. Pampas Rodizio est un restaurant grill avec une touche sud-américaine. Il est logé dans un bâtiment historique au cœur de Gand et a un décor éclectique avec des couleurs chaudes. Le parquet la Ligne au 15 mm carbonized qui a été installé ici correspond parfaitement à la conception. Spécifique à ce plancher en bois, le traitement thermique, ce qui donne le parquet sa couleur typiquement foncée. Cet aspect obscur brillé pénètre jusqu'à dans le cœur du bois de chêne, de sorte que le sol conservera toujours son caractère mystérieux unique, même lorsque vous le pensé après de nombreuses années de bon usage. Sa couleur noire profonde rend de Carbonized idéal pour les intérieurs modernes et spéciaux, comme celui de ce restaurant par exemple. Ce parquet Laleño, c'est aussi un morceau d'ingéniosité technique. Les différentes couches de bois sont placées transversalement au-dessus de l'un de l'autre et puis collées ensemble sous haute pression. Cette construction multicouche rend le plancher solide et très stable. Après positionnement correct dans les maisons saines, un plancher multicouche comme celui-ci se déplacera à peine. Intrigué Alors n'hésitez pas à jeter un oeil sur le site Lalegno pour plus d'informations sur ce beau plancher.